« Putain, ça arrivait comme ça. J'étais pas prête, moi. Mais merde, quoi. Avant, j'avais jamais compris les personnes n'étant pas hétérosexuelles qui avaient peur d'avouer d'assumer. Ça me paraissait tellement simple et évident. Et puis voilà, je me suis rendu compte que cette fille, mon amie, me plaisait. » Je lui ai dit par message, hein, faut pas lui dire non plus, « J'avais peur, mais elle l'a tellement bien pris. » Malgré son hétérosexualité, elle m'a offert ce qu'elle pouvait m'offrir de plus beau. Elle m'a dit que ça ne changerait jamais notre amitié qu'elle m'aimait, en amitié bien sûr, et que jamais elle ne me repousserait pour ça. Ensuite, notre relation amicale fut plus forte que jamais, et j'en fus tellement heureuse. Ce jour-là, j'ai compris ma bisexualité, et j'ai compris la difficulté de l'avouer. Je dois même dire qu'au début, je ne me sentais pas normale, mais je me suis résignée car après toute la normalité, ça n'existe pas et elle n'existerait que si tout le monde était identique. Même si ça n'a pas été facile au début avec mes amis de devoir leur dire, eh bien, je remercie mon élan de folie. À qui voudra bien me lire À qui voudra bien ouvrir les yeux sur mes mots Je trouve que la fille donc, du texte a eu de la chance parce que... Euh, enfin, parce que... Tout le monde n'accepte pas ça. Et, enfin, personnellement, Moi, quand enfin, je suis tombée amoureuse d'une amie aussi, donc c'est pour ça que le texte m'a inspiré. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit qu'on ne pouvait plus être amie. Enfin, elle m'a rejetée et elle m'a dit qu'on ne pouvait plus être amie. Et, euh... et je trouve que quand elle a dit qu'elle a du mal à, à assumer qu'elle est, euh... qu est bi, à bisexuel Enfin, euh, après, moi, j'ai toujours, comp... t... je me suis toujours demandé pourquoi on pouvait, pas... enfin, pourquoi on disait il faut assumer. Je sais pas. En plus, j'aime pas de... l'étiquette bisexuelle. Enfin, je veux dire, euh, on est comme on est, donc bon. C'est comme mettre une étiquette sur une personne. Il n'y a pas marqué hétérosexuel ou bisexuel sur le fond, donc. Euh... Et les gens aussi devraient accepter ça, enfin, je, sais pas, je trouve ça normal.